4 contre 15, contre euh, <rire> 11 pardon, pourquoi le craintif irait se dévot à quelqu'un Comment oh les gens ont des cols sur genre C'est dur hein Ouais ça va être chaud. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Bichard L'intro va être un petit peu blaquée, Blaqué <rire> L'intro va être un petit peu bla... <rire> J'arrive plus, c'est bon L'intro va être un petit peu bâclé comparé à d'habitude Parce que ces derniers temps, j'ai pas trop le temps Entre le training de la ZILAN, mes cours qui sont assez hardcore Je suis en plein service sanitaire, bref Pour ceux qui connaissent, c'est galère Et en même temps, je donne des coups de main à droite, à gauche, à des potes À, des... à mes parents, à ma... bref, à tout le monde Et je vous avoue que voilà, je sais plus trop où donner de la tête mais c'est pour la bonne cause, si vous voulez faire un petit coucou sur Twitch, c'est un temps avec Fatou et Drago, qui sont mes mates pour la Zilan, on est en full training tous les jours, sur tous les jeux, n'hésitez pas à faire un petit coucou parce que pour être très honnête avec vous, vu que je stream pas de Minecraft depuis maintenant deux semaines, bah les stats commencent à baisser un petit peu, et euh, ça fait un peu peur d'un côté, mais d'un autre côté je me dis que c'est pour la bonne cause et c'est pour une compétition que j'aime, il y a des gens qui sont à fond derrière, qui sont en bonne... ils sont là tous les jours, regardez tous les trainings, ils voient l'évolution, donc, si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à passer sur Twitch, mettre un petit coucou, à souhaiter un petit peu bonne chance. Euh, en tout cas, je vous souhaite une bonne game. Aujourd'hui, loup solitaire, encore, vous l'avez vu ce rôle des centaines de fois. Ici, ici, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce rôle. Et pourtant, celle-là m'a plutôt surpris. Et c'est pour ça que je vous la mets. Je pense que les games normales avec ce rôle, je les mettrai plus. Euh, mais les games comme celle-ci, elles ont le mérite d'être présentes. C'est peut-être l'une de mes meilleures games avec ce rôle, loup-garou solitaire. C'est vrai. En tout cas, je vous souhaite une bonne game. Vraiment, si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Peut-être en live au moment où la vidéo est en train de peut-être pas. Mais qui sait Je vous fais un gros bisou, c'était Bichard. Et voilà, je vous kiffe. Eh hey, salut ah. Voilà, salut. plus bêtise maintenant les mecs. Bonjour Monsieur Bichard. Il n'y a que 6 LG. Quoi bon, Ce qui paraît, c'est le craintif. Salut, Il y a un craintif qui est mort. Comment tu sais ouais. bah, Si tu veux il m'a écrit euh, sur un panneau je suis craintif, puis je suis monté il a déco, puis je l'ai toujours pas vu sur co. Et on est 22 à droite, on a commencé la game à 23, c'est possible. Euh, c'est ça. C est c est ça. Pas il y a, ah, bon. enfin, euh, a quelqu'un bon. qui va confirmer qu'il l'a vu en spectateur avant qu'il ait déco. Ah. ah. Que, là, ah bah, bah, bah. les gars, les gars Pourquoi il ah, y a bah, des, bah. des sons de musique Je comprends pas Mec trop bizarre, what the fuck Oh là j'ai déjà en train de faire oh. des... Okay, oh oh. Interprète, un interprète, un interprète, un interprète. oh interprète, interprète, interprète Oh la dame Parce que à 60 minutes, oh, minutes Ancien trop... ah. Salut Salut, est-ce que tu veux une info Ouais carrément, ouais, vas-y bah, si j'attaque quelqu'un tu me suis Bah écoute euh, pourquoi pas, volontiers ouais. enfin, bah, en fait sûr. je pense, non je suis sûr mais bon si, Vu que si, le crati si, est mort j'ai... enfin ce serait... Si c'est moi et bien un parce que c'est pas gentil quoi Moi j'attends toujours Bichard ton info là, je... De, de sérieusement euh, Puis-je te parler bon. oh, Vas-y, vas-y, C'est pas une info grosse, mais c'est une info sympa. Euh, en gros, un mec m'a dit j'étais en cave et le craintif m'a dit qu'il était craintif. Il <rire> est loup En gros, il m'a dit il a dû mourir et... Euh, parce qu'en plus, quand je me rappelais d'avoir fait table et je l'avais remis en steak. Donc je pense que le craintif a dû mourir. Écoute-moi, Shin. Tu, tu, tu vas te redire toute ton info dans ta tête, ok il y a un mec qui est parti voir un autre mec Il lui a dit je suis craintif et il est mort. En gros, attends, je te redis. Il attends, attends. y a oui. le mec, il y a un mec, il est parti voir un autre mec, il a écrit sur un panneau je suis craintif et il est mort. On est d'accord. Donc la personne oui. qui est morte, c'est le craintif. Oui. À quel moment le craintif. Mais c'était avant les... C'était avant les... Il m'a dit c'est à 23 minutes, à 23 minutes, même... il y a même pas le couple à 23 minutes Comment, Comment il peut... À ah, moins que... Attends, d'ailleurs, le craintif n'a... Ah mais si, putain, le craintif, il a son effet Bah oui. ça à combien de loups que ses effets changent Bah Il a plus speed à partir de un loup. Putain, j'aurais noté le nom du mec, j'aurais le loup. Putain, oh, je oublié. non, mais non, mais non. Si je retrouve le nom, je te le dis et puis je te laisse lui faire des... Je fais des bisous. Ouais, hein. <rire> <rire> des bisous tout à Moi oh, je fonce. Je dis ça, mais c'est bon. T'es plus d'attente, t'es Oui bah oui. C'est Mais comment t'as une info, parce que là c'est bah, le rôle oh, précis à avoir. C'est le Comment une info Je sais qu'il est loup. Pas 100%, mais bien 90%. Ok. Shin, t'attaques quelqu'un oui. Ouais, ouais, que il attaque Arty. Parce qu'il est loup, tout simplement. Elle a l'air sûr de lui quand même. Hein. Ouais, ouais, j'avoue. Là t'as quand même de nids c'est vrai. Oui mais bon après un loup-garou euh, face à 5 villageois, il peut rien faire. Bah vas-y on bute euh, s'il est, est oh gentil oui. le... C'est est mort. Ah. Bah voilà je l'ai tué vous allez voir. Hein. Attends, reste, ah, là, non, reste, vous là, vous reste voir. là, reste là, reste là. Reste là, reste là, je bouger. suis safe, hein, je n'ai pas peur de rester là. Je pense que je gâte, moi. Bah non Bichard. Ah non Pichard Mais voilà, Moi je veux bien des moi je veux bien des Ouais c'est bon la colonie de vacances, les légal D'ailleurs j'ai pas eu le rôle de la patate, merci beaucoup à tous La patate c'est Sassan Ah Sassan Et Bichard c'était quoi le rôle de... Bah le garou Euh... Merde il est où, son Euh Gaspard Rod Gaspard méchant Par rapport à un peu plus donné celui qui a dit ça Ok bah on fume alors Bah ouais mais à tout moment... Il y a un mec en cave, il vient de voir, mmh. il te met un panneau, il te dit je suis craintif. Oui. Il met forcément un panneau à un loup. Bah oui. Pourquoi le craintif irait se dévot à quelqu'un euh, je, je, je pense avoir une autre personne de chambre, mais le problème c'est que... Oui, après. <rire> bah une personne qui m'a dit comme quoi il était safe juste, euh, juste avant. Bah go mais, mais par contre là au des niveau des, des groupes... J'avoue par contre... Ça joue là-bas. Ça attaque ça attaque là. Qui attaque qui je sais pas, mais. Comment mais... tous les gens ont des cols sur, genre Y'a trop de rôle à l'info là, je comprends. Mais je. C'est qui ou vous, vous, vous, vous pensez méchant Hein ah. Bah, Kawinka et. Panda. Les deux Bah, go hein. Bah, t'as dit, t'as dit, on attend la nuit, puis tu verras ce qu'on fait après. Hein. C'est bientôt la nuit hein, faites attention hein. Ouais. C'est pas le même plus. Fais gaffe, fais gaffe. Ouais, je le crée de Bichard par contre. Euh, Bichard. Ah, L'assassin euh... est mort. Ah, sérieux. Oh putain, j'ai pas eu. Ah j'ai fait le père des loups Euh les gars, la prêtresse est morte ou comment ça se passe C'est un peu de ma merde moi aussi, j'écoute pas grave. Frérot, j'ai voulu tuer le loup, un loup-garou pour, pour qu'il puisse s'infecter lui-même. C'était hyper intelligent, j'ai juste pas réussi à mettre le dernier coup. J'ai trop le seum Et t'es quoi J'ai pas eu le rôle. Enfin sa vache. Ça va Moi aussi. Oh, oh. Bah il ça salvateur ou ancien quoi. Oui, oui. Si, hein. J'ai frôme hein Vraiment <rire> <rire> ah, le gros le big stomp Bon hein. oh, il pense qu'il est temps les amis hein Ouais bah là la game ah... est pas très très... Euh... Ah ouais non vraiment hein Go se décaler parce que là au niveau des groupes Avec euh... enfant sauvage et les loups qui sont morts ouais Bah c'est bon c'est bon on peut rester tous ensemble Euh non non euh, sinon on est... Quoi Quoi Bah euh, alors là je comprends vraiment pas quoi Oui moi non plus Bah j'ai expliqué quoi c'est vraiment à te nous expliquer là. Oh, ah bah non, je suis vraiment pris je un posant d'une autre Oh mais j'ai envie de tout casser au bout d'un moment, genre. Ah. Ça c'est ah, cool ça. Là, il y avait vraiment une voyante bavarde. On reste, reste collé à moi, tout près de moi. Pour qu'on <rire> puisse. SUP J'ai envie de tout casser. Désolé Alpha K, mais ton aura est, né, est, est, euh, est négative. Oui, t'as une aura obscure. Après, tu peux avoir une aura obscure si t'es en couple. Bah ça, je comprends pas ton Donc t'es pas loup. Non, En vrai, si tu me prouves que t'es gentil, tu Tu vas le prouver Bah, non. après, on pourra discuter. Bah, on peut discuter, hein, mais. Il tourne à droite. Moi, je te crois, hein, si tu me dis que t'es gentil. Après, est-ce que t'as tué quelqu'un ou pas Non, j'ai personne. Est-ce que t'as traîné longtemps avec un loup Non Sinon, tu vas avoir une robe. Mais, mais, a tout qui l'a camé. Ah, non, mais frérot, frérot, je te donne des pistes, là. C'est saisi au bout d'un moment! Ah, t'inquiète, je suis pas, je suis pas! Ah, bah, y'a y a un mec qui im... me. Ah, bah je oui, j'ai une, une toi, info, du je coup. Derrière toi, derrière toi, ouais. je tue pas. T'es quoi comme info? J'suis pas. Euh, y'a un mec qui me pensait safe. C'est euh. Juste banane. Bah, il me pensait safe quoi. Juste banane! Mais Juste banane il est méchant! Il est méchant? Oui, il est méchant. Il est giga méchant. Bah, vous êtes couple alors. Ah, non, non, non, non, il est méchant. Bah, Juste banane est vraiment méchant par contre. Oh, c'est pas possible. Il a torne ça! Bah, c'est pour ça que t'as une roi un obscure! Ouais c'est pour ça en fait. Non vraiment arrêter hein. Bah tant que ça met une aura obscure en hein, premier degré hein. C'était long hein. Ah putain la course poursuite. C'est long, long, hein. à la fin quand tu me boostais j'avais peur parce que j'avais je, je, je, genre, genre deux. On cœurs. Monte pour les gap. Ok vas-y vas-y. Hop. Merci Foro. Ah. Oh et il avait y y Punch Il tue bidon. Il oh. y avait vraiment une aura obscure moi Non non bah non Ouais on est d'accord hein, je me disais bien <rire> qu'il y avait pas de.. <rire> euh mec tu veux tu veux des rôles ou pas Parce que j'ai quelques petits rôles hein. ah bah... Oh mystique Euh Goo et Ancien. Euh feu ça brûle les sœurs. Ouais le LG, euh, comment il s'appelle là Le LG Hermite on va dire, qui est mort en cave Oui je sais, je sais du Et coup. Euh, du coup, Jude Banane est bien méchant, il est solo, il est hanche. Dans notre intérêt c'est pas cool de le dire pour le moment. Mais on s'est trop foutu de sa gueule par contre. Le pauvre. <rire> oui. T'as peut-être enchanté ton épée Shardness 1 entre 24 et 28 minutes de jeu. <rire> non mais c'est pas... <rire> tu vois parce que peut-être que t'as fait ton temps la nuit en fait, c'est pour ça. C'est ça, ça, On est 4 contre 15, contre euh, 11 pardon. Voilà. C'est dur hein. Ouais ça va être chaud. Ah! tu es sûr méchant. <rire> non? Oh merde. Mais ouais, non, je suis se vraiment pas méchant. Mais une aura obscure, pas mec. T'es sûr? Es bah, on T'as enchanté ton épée, Charthnesser, entre 24 et sur 28 minutes de jeu? Quoi? La si La tu bah, enchantes ouais. ton épée entre 24 et 28 minutes de jeu, t'as euh, une aura obscure. Bah oui, hein. Je te promets. Oui, je le jure, hein. Oh, je te crois. Viteria, il est méchant. Bah, il est parti, de toute façon. Ah, bah. Oula, c'était pas très méchant, c'est comme là. Ah non, bah je me. Mais c'est pour ça il avait une aura obscure, bienfaiteur, il a une robe obscure. Putain, oui. Sorcière, vieux sage. Je pense qu'on peut te faire confiance hein. Si si si. Tu Il me pense méchant Ouais. T'as raison Oh putain mais tu leur pètes la gueule. Oh c'était monumental hein Tu vas aller. ok ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Euh ouais je veux bien, ouais. Je l'ai droppé là. Il a vraiment plus de T'as pas quelques flèches What j'ai hein. vu protection. De... Wow. <rire> J'aime bien sur-réagir de temps en temps. Au vu de la porte. Je le dis si Bichard est coupé c'est avec lui on un avec bon Alpha 4 oui, oui. Ah bon, euh, non. Truc. Bichard, non non, Bichard, Bichard, non, non, ça va non, non, on on est ah, Oui les non, B4, on, mal mourir dans ces games. on a pas ah, besoin de lui. On oh, si, si, si, a pas besoin de On a pas besoin de lui. On a pas besoin de lui. On a besoin de lui. Tout est ah à notre truc. A aucun moment on a besoin de lui. hein Vous avez vu le nombre de saves qui sont morts Mais hein, oui, cool, je suis tellement couple euh, avec Wiveron que j'ai tué Cupidon. Ouais, putain, c'est trop bizarre. Les gars, y'a y a un monstre ah le, le solitaire a pas encore proc. Hein. Les gars, vous, vous avez pas ah, de. Oh, y'a un solitaire Bah, solitaire ou LGB, tu vois. Parce que Wiveron est tout Oui, oui, c'est vrai. T'as vu le jeu d'acteur Les gars, j'étais devant vous, on était face à trois mecs. J'ai dit, mais les gars, il faudrait peut-être qu'on y aille quoi au bout d'un moment, genre. Toucher les couilles, les gars il reste une minute avant la fin de la nuit. Une minute. C'est ce que j'ai dit là. Mais c'était vraiment genre... Mais... c'était vraiment... genre. Oh. Euh... ouais t'inquiète gros quoi Mais oh, gros Il a dit C'était C'était M Je suis là, Je suis le relais. Je Je Je suis ah bah juste Je suis Je je vais me faire le kill du coup Ça Ok va. non, micro bugué <rire> Pas de soucis, pas de souci. oh, je préférerais quand il bugger hein Ah yes Ah j'ai je... Ah oh, bah merde Ok Bah franchement si j'étais solitaire oh, Qu'est-ce que je serais bien Ah oh, oui vraiment <rire> j'espère que t'es pas solitaire mec hein Non <rire> oh, t'inquiète <rire> oh, je trouve ah, il est là -bas. En vrai, si tu veux, je peux te donner un espoir. Au vu de la game et du contexte actuel, si tu te retournes, t'as une chance sur 4 que le solitaire <rire> soit parmi nous. Même, je dirais, une chance sur 2, du coup. Le problème, c'est que, quatre, hein. étant donné que je suis à 4 blocs de toi, un <rire> peu de chance que ce soit moi. Parce que je veux vraiment ta peau. Y'a un monde où vivra des solitaires. Et du coup, il me démarre au moment où tu commences à me démarrer. Et il déjà démarré, à mon avis. Je pense pas. Bah, franchement, je suis pas bien. Là, cours, cours, cours, cours. Il est dans l'eau oh, voilà. Laisse tomber, laisse tomber Putain oh. dommage que je sache pas courir, hein, parce que vraiment Oui oui, non mais, Après je vais être au détecteur, c'est un peu étrange quand même oh. T'as combien de gap là à peu près Euh, 37 Ah ouais ça va Du coup, il ouais, y a une des sœurs qui est morte, c'est cool Oh, j'en étais sûr Forcément Tiens Hop Désolé frérot T'inquiète mec hein Oh non, à l'aide oh. Putain j'ai pas de flèche, oh le tu parles, Le pauvre il y a aucune chance que ça passe. Hein. D'accord. Salut Pichard Je suis euh, Je suis euh, Merde. Euh... En fait, merde les euh, autres. Voilà, autre merci. Voilà. Euh... Artifoa est solo. Il ferait quoi Je pense que... Bah bon, je sais pas, mais il a un bête de rôle, quoi. Parce qu'il a un V1 euh... euh il a un v Ouais yes. Genre, il est pas mort de l'ermite. En gros, ça m'étonne qu'ils sont pauvres. Donc, en on... gros, bah, c'est vous deux <rire> Non. Ok, ok, bah je te crois alors. <rire> tu m'as dit non, je, je non. <rire> pas moyen de te Et en plus, faut pas oublier, le solitaire. Oh, mais merde, il y a le solitaire en plus. Euh, ouais. Yes. Mais du coup, il est parmi nous deux Euh, bah en tout cas, moi je le suis pas, donc ça peut pas être moi. Bah, moi non. Mais du coup, il est mort comment le... euh, euh, euh, le... euh, par euh, artifroid. Pas, comme euh, enfin, oui. long, je, je pense solo, le... ouais. Pour le solitaire. Ouais, tu quoi crois... ouais. Ah, non, non, vraiment pas, par contre. Non non, vraiment chérim. il est vraiment solo, il l'a un V1, bah non quoi Mais... Ah non bah non, c'est pour ça que je suis juste à côté de toi, vraiment Mais vraiment, arrête Non mais vraiment, je m'arrête hein. Mais euh... Je suis pas LG solitaire, mais vraiment, chérim Oui, mais je ne suis pas LG solitaire, Cherim, c'est Artifroid qui l'a tué. Ah, bah y'a bon, safe. Par hein. contre, Bichard il a bloqué le fond moi. Voilà, je lance Ah, oui, c'est vrai aussi. Bon, euh, viens, viens, Jérémy. On fight là. Bon, ouais, c'est instant, mais Bichard a 14 coeurs, quoi. Ouais. Bichard, tu sais que, es que un de tes deux collègues est en couple quand même. Euh... Ou mort de l'ermite Il est tout seul là. Hein. Non, ouais. Ah, mais il m'y est pas mis. Je suis là. Y'a un mec qui euh, a annoncé de loup. Ouf, ça fait mal ça dit donc. Oh j'ai pas d'aim des... Oh putain Je suis pas dark, c'est un peu chiant. Ah t'as du temps ça ouais Fais gaffe, je suis un peu loin. Ah, ouais, euh, tu penses <rire> Tu penses pas ouais Ah il en coupe. Bah, ils viennent faire un slash de ou quoi. Ah merde, bon, on peut pas le tuer, il a 14 kills en couple. Hein. Mmh. Mmh. Du coup, on une balle pour le deuxième, je pense. Ça va, tu t'amuses bien Ça va. Ah, c'est infernal ton turn ça Et le punch aussi, non Non, merci. Bah là, voilà, merci. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Fais gaffe, fais est... gaffe. tout seul. Allez. Ah, fou le fight hein. On laisse pas avoir le bateau. Vous allez juste en reprendre une fois qu'il contre moi quoi. Ouais mmh. mais à force peut-être mec tu vois plus de gap. Ouais. On ah espère, mais croyez-moi que moi j'ai 50 quoi. Enfin j'ai je... quand même fait 6 kills quoi dans la partie. Et tu m'as volé les gaps du, du mien. C'est infâme. Oh vas-y on va Ouais vas-y vas Ouais T'as des levels s'il te plaît Euh 4. Ah j'en veux bien, s'il te plaît. Tiens. Euh Merci. Ah bah je peux te mettre que ça, désolé. Oh non mais c'est parfait. Y'a pas de souci. <rire> <rire> <rire> <rire> il y a que dans mes games où vous mot mot mot mot mot mot mot mot mot je vous, mot mot mot mot mot mot mot mot mot mot mot mot mot mot je peux mot mot mot mot Merde, mot mot Oh, merde, Oh suis y la merde. Oh non, il y a eux. Personne. Non, Bichard, Bichard, tu fais quoi Je avec toi Merde, en fait, ah, pas pas de... Merde, Mais... je suis Merde, excuse Bichard. Tu l'as peint Mais. Oh, Bichard Tu l'as peint. pardon, pardon Mais quoi, de quoi t'es là oui, je Oh, 3 3, 3, 3, 3, 3. 1, je suis rime, il je suis j'ai tué. Ah bah, je, je vais, je Quoi Viens, attends, j'ai besoin des gars pour venir. Bon, attends, moi je ramasse du stuff. Il fait très très mal, hein, ça fait mal. Ah mais c'est à nuit Mais je peux pas jouer de nuit moi Aïe euh... Oula <rire> J'ai peur, peur goûts, euh... Oh de toute façon... Euh... Vas-y, on t'en faut le jouer, Pierre Non mais, non, mais moi, je vais jouer je vais jouer plus, les gars T'inquiète, okay, t'inquiète, je suis fine. Mais c'est pas possible Ouais Euh... 10, tiens. Ah, oh, putain plutôt, on est dans la merde en fait. Oui, là on est clairement mal. Ah, ouais, je suis je ce là Faut essayer le drop. Non, oh, je m'étais pas fait mal, parce... pas trop le cheu T'inquiète, t'inquiète, moi je, de deux de jours, ça va, je suis bien, moi. Merde. Eh, c'est sûr. Ma flèche, elle s'est pas tirée courant sur le bord mais là je pas pris un truc mmh. il a ta casquette merci en dessous ah c'est chiant ça non, ouais je sais Moi je suis à 5, je suis à 3 ah, j'ai pas eu l'attention j'ai presque pas il l'a dans le fight Aïe Bon non, on va pas récupérer cette maison ça va vraiment tête. Oh pour récupérer cette. Oula Euh mec Non, euh... non. Ok c'est bon, tu vas bien Tu vas pas bien Tu vas bien Oh c'est plus si smart Peut-être que ce soit pas concrétisé. Oh la la minute Oh la la la flèche Oh la dans. oh. oh. la ah oh ouais, euh, lapin en euh, sous-estimé. Oh wow Allez, ouais, on vient maintenant. Ouais, chiant. Mais c'est chaud. Mais c'est surtout que ça y ma speed un peu quoi. Voilà. Vas-y, vas-y! Vas <rire> oh non! <rire> <rire> oh ben, <goût. rire> oh ça <rire> <rire> a <rire> <rire> Oh Oh non! Oh non! Oh non! Oh Oh non! Oh Oh non il est trop bien et tout GR GR euh, en fait de te faire croire au début C'est ça, en fait c'était plus de te faire croire toi et oui bon Ah merde Bah attends Salut mec Ça va le punch. qui fait mal C'est normal Allez Cribalt Et une victoire Non Allez Cribalt je peux le faire. faire. Il est trop fort. Mais il chug. Mais non, mais pourquoi il win C'est pas possible, encore une fois. Mais j'en ai marre de gagner avec ce rôle. J'en ai marre. Et je vous remercie. Voilà. Si vous aimez le t-shirt. Oh, mais attendez, mais j'ai tourné l'intro avec le. Oh merde. J'ai tourné l'intro avec le truc, le chat. Pas grave, on recommence.